Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, je veux un peu vous enseigner ce matin sur les étapes du travail spirituel. Donc, parce que j'ai beaucoup de personnes. Euh, ça fait un mois que vous avez commencé. Certains, ça fait trois semaines. Certains, ça fait six mois. Donc, je vais vous donner les facteurs qui influencent eux de travail spirituel Donc peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder ceci donc je demande la présence des anges du Saint-Esprit les chérubins j'invite la Vierge Marie qu'elle m'inspire et je mets sa protection sur chaque personne qui écoute que vous soyez à la maison, que vous soyez dans le métro que vous soyez dans le train pour le boulot je bénis votre journée je vous couvre de sagesse aujourd'hui Au nom de jésus christ amen donc voilà quand vous commencez euh, sans le savoir le travail spirituel euh, ça commence même sans que tu ne sois conscient que tu train de faire un travail spirituel donc tu restes comme ça là tu, le, tu es menacé tu as les problèmes. Tu as déjà tes ancêtres qui sont derrière toi. Tu as déjà la vierge Marie qui est là. Qui t'appelle. Bonjour, you. Linou, Lino, Katy, Queen, Michel, bonjour. Jospin, bonjour. Donc, tu as la Vierge Marie qui ta petite commence déjà. Et à ce moment, -là, leur but.. C'est de te protéger pour que tu ne meurs pas. Il y en a parmi vous, avant que vous ne soyez conscient de vos ancêtres, de que ta mère qui est morte là, que tu sois conscient, qu'elle est lavé toi. Elle était déjà laver toi. Certains, vous avez perdu vos parents très tôt. Certains vous disent, oh, je n'ai pas connu mon père. Oh, comme il n'a pas connu mon père, alors. Non, ne te dérange pas. Tu n'as pas connu, il est à mort, non. Ne te dérange pas. Donc, selon mon analyse personnelle, avant que tu ne saches qu'ils sont là pour, te, pour veiller sur toi, ils sont déjà en train de veiller sur toi. Et le but, c'est quoi? Tu avais de la puissance avant d'entrer dans ce corps que tu as. Et quand tu es né, tu vois, ici, parmi vous, il y en a qui sont enceintes. Là où vous êtes actuellement, l'enfant qui est dans ton ventre, je sais que vous n'allez peut-être pas croire. C'est pour ça que chez les Bamileke. Il y en a qui, quand elles accouchent, elles disent « Voilà mon père qui est revenu. » Parce qu'avant que cet enfant ne naisse, son esprit était là quelque part. Je m'appelle, j'ai une cousine là, elle avait... Euh, elle, actuellement, elle a trois enfants. Mais le tout premier bébé qu'elle a conçu avec son copain, ils ont perdu l'enfant à cinq mois. Donc, quand elle était enceinte du deuxième... Qu'elle a finalement accouché, qui n'est pas mort. J'ai rêvé, c'est comme si je mis au ciel, un truc comme ça. Je l'ai vu avec deux enfants. Je lui dis que j'étais vu avec deux enfants. Et le premier, c'était celui qui était parti. Le deuxième, c'est celui que tu portes actuellement. Elle, ça l'a beaucoup aidé psychologiquement parce que tu vois, quand tu perds un bébé, tu te poses, tu as, tu, tu as beaucoup de trucs dans ta tête. Il est où Est-ce qu'il va bien Donc avant même que l'enfant entre dans ton ventre, l'enfant l'a été déjà. Maintenant quand l'enfant arrive, il naît. Il oublie. Il oublie. Il rentre dans les faux problèmes du monde ici. Oh, je n'ai pas l'argent, de, de, de, de, de, de, de, je n'ai pas la voiture. Oh, je n'ai pas la maison. Oh, je n'ai pas ceci. Voilà maintenant le problème, les préoccupations de l'enfant hein? Les ancêtres sont en train de montrer que voilà ton pouvoir. Il tombe dans telle chose. On m'a attaché. Oh, je ne peux pas me marier. Oh, les ancêtres sont en train de montrer que voilà ce que tu peux faire pour te marier. Voilà ce que tu peux faire pour avoir l'argent, pour construire tes immeubles. Et je ne sais pas si vous me comprenez, parce que s'il ne, si ne rentre pas dans la genèse des choses, vous allez toujours, tant que tu as une mauvaise image de toi, euh, c'est un peu comme si on ratait la fondation d'une maison on va essayer de de, de, de, de, de, de collisser les murs on va, on va mettre le pentecouade dessus on va mettre les carreaux ça va pas donner parce que la fondation d'abord elle est erronée Donc maintenant quand tu arrives et que tu oublies tu as d'abord tes anges personnels qui sont là et il y en a parmi vous vous venez d'une famille où personne n'était jamais conscient d'un travail spirituel à faire. C'est pour ça que tu regardes tes cousines, tes cousins. Chacun est de son côté, il souffre comme il peut. C'est une famille de débrouillards. Même en se débrouillant comme il se débrouille, ça ne donne toujours pas. Maintenant, toi, tu te lèves. Tu oses croire que tu peux devenir célébrité, que tu, tu commences les vidéos TikTok, tu crois que tu peux devenir célèbre sur TikTok. Tu crois que tu peux avoir l'argent, tu peux aller en beng. Alors que dans ta famille, personne n'est jamais parti en beng. Tu crois que tu peux arriver en beng, tu as les papiers, tu, tu deviens français. Alors que dans ta famille, personne n'a jamais eu une autre nationalité, même le passeport, ils n'ont même pas eu. Peut-être que tu es la première personne de ta famille qui a le passeport. Donc, tu commences à émettre des rêves, à avoir une vision de toi qui te fait croire que tu peux accomplir plus. Tu tombes sur mes vidéos. Comme je vous mets le cœur du lion là, dans la tête. Tu commences à dire que je veux, je peux. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je veux. C'est là que tes problèmes commencent. Tu as les rêves et je, je peux prendre l'exemple peut-être de deux, de, de, trois de mes deux de mes followers. Tu m'écoutes. Et ta mère, avant de mourir, ta mère partait déjà faire deux, trois trucs. Ta grand-mère priait pour toi. Ta mère de temps en temps lançait la poule pour toi. Elle partait, elle met de la nourriture. Elle dit voilà, je fais son nom de ma vie. Tu avais peut-être trois ans au temps là. Ta même meurt quand tu as 10 ans. De 10 ans à 30 ans, on ne fait plus rien pour toi. L'autre personne, l'autre cas de figure, c'est un jeune homme, supposons. Euh, tu es même en prison. Hein. Il y a des gens qui m'écoutent de la prison. Bonjour à ceux qui sont en prison actuellement. N'ayez pas honte d'être en prison. Ce sont des situations qui vous ont amené là-bas. Aucune, aucune situation n'est permanente. Tu n'es pas né dans la prison et même si tu n'es dans la prison tu peux sortir de la prison tu, ta vie avance tu dépasses les gens qui étaient dehors mmh. on arrive d'avoir un procès hier même mais que à l'issue de ce procès parce qu'on a renvoyé le procès au 3 Il m'a dit qu'à l'issue du procès euh, on va voir si on va le libérer ou pas et je salue aussi ceux qui sont en train d'attendre depuis deux ans qu'on les juge en prison là. on vous, on vous a, on a oublié votre dossier faites votre travail spirituel de là où vous êtes Je prends le deuxième cas de figure. Tu m'écoutes. Tu es fatigué d'essayer. Hein. Mamie, tu as le 650, 739, 714. Ce n'est pas un de mes numéros, ma chérie. Je ne sais pas avec qui tu as causé. Tous mes numéros sont ici. Je ne sais pas pourquoi vous, pouvez, vous passez toujours le temps à écrire à des personnes que je ne connais pas. Mmh. Les gens que vous passez le temps, les scammers vous scammez là. Vous avez le travail à faire sur vous. Hein. Et les scammers vont maintenant vous dire qu'ils vont faire l'appel vidéo. Hein. J'ai vu un scammer hier sur la page, est là, il est là il disait que je vais vous faire la vidéo. Donc redoubler de vigilance. Je ne vous écrirai jamais. J'ai mis tous les photos et les vidéos sur la, la, la page. Maintenant, quand vous êtes tellement paresseux et tellement bête, moi vous-même, moi, vous connaissez comment je dit mes choses. On ne te dit pas sur la page en haut de la vidéo, tu regardes le numéro. Non, tu attends le scammer t'écrit. Ah, je pensais même à toi, reine. Oui, j'envoie l'argent. Oh. Pardon, je suis pas mal dedans. Oh. Vous allez partir, moi, vous consulter, vous bénir. Moi, je ne suis pas mal sur ça j'arrive au marché hier je tombe sur une jeune fille elle me voit tu es la femme de tiktok il dit pas d'excuse de ma vie c'est toi c'est toi ok donne moi ton numéro il dit ma chérie prends ton téléphone devant moi il va te montrer comment trouver mon numéro elle parle elle clique elle clique il dit écris tu vas voir ça va devenir dans ma main ici là. il dit écris eh, j'ai compris elle clique elle clique elle clique. elle voit ça tombe et vous êtes vous êtes bêtes. C'est pour ça que vous les femmes vous faites les hommes vous tromper des autres. Tu ne peux pas réfléchir. Mais. Dans la vie d'aujourd'hui, hein, tout le monde veut escroquer sa main, tout le monde. Moi, je vous dis. Je vous dis, hoha. Vous ne voyez pas comme chaque matin, je me ici, là, je je fais les vidéos, je vous explique les choses. Tout le monde rêve de vous escroquer. Bon, reviens bien à mes explications. Bon escrocage. On vous escroque, c'est bien pour vous. Je vous dis encore, je ne vous écrirai jamais. Là, bonjour, écris-moi en inbox. Jamais. Je n'ai pas le temps. Vous voyez combien d'abonnés il y a sur la page ici Vous avez combien de messages on reçoit par jour J'ai tellement de personnes qui sont là pour, pour m'aider avec les messages. Devez laisser les gens là, ils vont venir t'écrire. Maman, pardon. Ok, continuons. Donc, j'ai dit ceci. La deuxième personne, tu es... Tu es supposons que tu es en prison. J'ai dit la première. Ta mère travaille sur toi parce que tu avais peut-être jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle est, elle est morte. Et de 10 ans à 35 ans, on n'a jamais travaillé sur toi. Maintenant, la, la deuxième personne... Tu es euh, Supposons que tu es parti Boza Vous connaissez le Boza non Tu es, tu es levé, tu as dit que tu vas partir à pied. Tu es arrivé dans un pays Tu es calé Chaque jour tu es là, tu me regardes Tu me regardes Je donne les vidéos Tu regardes, tu dis la femme c'est là Maman, les scammers sont pleins sur la vidéo aussi aujourd'hui. Ok. N'a-voi-ti. Je vais tout te bloquer. Pas envoyer encore l'autre. Je vais te bloquer. Mais vous-même aussi, vous me gagnez parce que. Je crois que les scammers se reconnaissent quand même, non? Quand tu vois ce scammer, tu ne connais pas que c'est un scammer. Ils ont un message bizarre qu'ils envoient toujours, genre. Tu es, tu, es, tu es bloqué au Maroc ou bien tu es bloqué quelque part Ou bien tu es arrivé, tu as demandé l'asile Depuis 8 ans, on n'a jamais ouvert ton cas Donc tu es, tu es immobilisé dans ce que tu es censé faire Et vous deux, vous me regardez Le premier qui est immobilisé, on n'a jamais rien fait sur lui Comme ce travail spirituel Vous commencez à écouter mes vidéos Vous commencez à comprendre Commencer à comprendre. Ah, donc, je peux commencer à me laver avec le sel. Bon. Les deux me regardent pendant deux mois d'abord. Ils m'insultent d'abord dans leur tête. Après un matin, essayons aussi la suite du sel de la femme là, non. Ils prennent le sel, ils mettent dans l'eau. Versent quand même sur eux. Ah, le jour là, la femme la vend un peu. Je dis, mais peut-être ça marche, Si on prend six mois, pendant les six mois, là chaque mois, chaque jour, les gens font des lavages au sel chez eux. Chacun d'entre eux demande peut-être un lavage à distance. Supposons en six mois, ils font le lavage à distance six fois. Euh, peut-être un dans, Parce que le problème, c'est que quand tu es bloqué, même l'argent pour faire ton travail, tu n'as pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, commencez d'abord, tu te laves avec le sel, ton argent va quand même entrer un peu, un peu. Quand ça entre, met la priorité sur ton travail spirituel. Quand l'argent commence à entrer, ok, le mois si je vais acheter un kit de déblocage, tu achètes, tu commences à faire. Deux semaines plus tard, tu as encore l'argent. Hey, normalement, l'argent, c'est si chez ça tous les mois. Vous allez voir on va, on va regarder là, au bout de six mois j'ai un petit conseil qui est venu à Yaoundé de l'autre jour que je le lave il me dit son premier lavage que j'avais fait avec son offrande à l'eau pour ce lavage là il a eu si qu'il cherche le boulot depuis presque six mois on l'a appelé d'un où il avait postulé on a dit viens il était me choqué parce que il savait que quand il dépose, il dit que l'endroit était bien non, non, on m'avait appelé comme ça là. Il a encore laissé, non. Il a dit, ah, ça va spirituel là. Hein? Il n'était plus trop fort fort dedans. Quelques jours plus tard, ça a capoté, Ça ne marche plus. Il me dit, mais. J'ai fait le truc à l'offrande le à l'eau. J'ai fait, je me lave avec le sein. On m'a appelé. Après, ça ne marche plus pourquoi. Tu vas.. Ce, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à avoir des petites ouvertures que tu n'avais même jamais avant. J'ai une comme ça, elle a, fait, elle a commencé le travail spirituel. Elle cherchait à voyager depuis. En quatre ou cinq mois, elle a eu son visés et elle est en Europe. Je lui ai dit que comme tu parles, là, ce n'est pas tout. Certains parmi vous vous venez avec les antécédents. Les blocages qu'on avait mis sur ta mère et ta grand-mère. Elles ne se sont pas libérées, elles sont mortes. Le même blocage est venu sur toi. On ne t'a pas libéré. Et c'est en train de partir sur tes enfants. Observe la vie de tes enfants qui ont 18-15 ans là. Ils ont échoué trois fois. Ils devaient être sélectionnés dans l'équipe de foot, je ne sais pas trop quoi, là-bas à Paris. Ça a raté. C'est que ça ne vous met pas la puce à l'oreille quand hein, vous êtes tellement aristocrate là ou bien bureaucrate. Tu dois d'abord, on va prendre le jeune homme là qu'on n'a jamais rien fait comme travail chez eux. Lui, il va peut-être passer même deux ans de travail spirituel continu. Moi, j'estime seulement. Hein, parce qu'il y en a quand vous venez, vous faites un peu deux, trois semaines. Après, ça ne donne plus comme vous voulez. Comment ça Ah, hein, les trucs ne marche pas. Tu ne les laisses pas. Donc, tu vas faire une porte va s'ouvrir. Tu vas travailler même six mois sur toi. Un matin, on t'appelle on dit c'est toi qui traverses aujourd'hui. Tu pars dans l'eau arrivé, on vous bloque tu rentres. Tu dis Ah, mais j'avais fait le travail sans machine. non tu, tu vas encore reprendre. Tu fais encore. Quand tu fais, ça enlève, ça enlève les couches sur toi. Tu repars. Tu la troisième fois. Avant, même, on ne te prenait même jamais. Depuis que tu as commencé ton travail spirituel, on te sélectionne même sur les gens qui partent. Souvent, quand tu arrives, on disait que le bateau doit prendre 15 personnes. Tu es la 16e personne ou la 17e personne. Chaque jour, tu étais la 17e personne du bateau. Troisième fois, tu passes. Tu arrives devant, tu entres bien en bien. Comme tu entres là, ce n'est pas fini, non? Parce que les forces qui t'empêchaient d'arriver là-bas vont t'empêcher d'être stable pour aider ta famille. Vous dealers avec les entités générationnelles. Vous dealers avec les esprits qui ont gâté la vie de ton père, la vie de ta mère, de ton grand-père, de toutes tes grands-mères. Mais on dit à l'enfant, c'est la croix qui où ?» Il croit que ton grand-père avait failli être footballeur dans l'équipe nationale, non. Ça n'a pas donné, non. Ton père lui-même, quand on devait le sélectionner, il a eu mal au genou, non. Te voilà maintenant. C'est maintenant toi qu'on doit passer les tests, non. N'est-ce pas oh, Je parle comme ça pour quand même un enfant de 22 ans. Tu peux t'asseoir, tu regardes. On voulait épouser ma mère à 18 ans, là en ben a foiré ma grand-mère s'est mariée à 20 ans son mari est mort me voici j'ai 19 ans mon wat est venu voulait m'épouser mais tant on fait les problèmes qu'elle est partie ma chérie il ya quelque chose qui te guette depuis là et le truc c'est que vos mamans vous connaissez vos mamans simpletonnes là non de tous ces 52 ans qu'elle a vécu sur la tête ta mère n'a jamais eu la présence d'esprit parce qu'on lui parlait, il dit non, c'est Dieu. Chi. Nashi. ouais je n'ai pas nashi. Chi. ouais il as chi? Carotte c'est t'as gagné. Et certains de vos gens quand ils vont voir les choses que je vous montre ils vont commencer à dire, tu l'assumes pourquoi? La fille les agents, parce que dans ton travail spirituel, tu dois connaître à quel niveau tu es. Il y en a parmi vous vous avez commencé à payer votre dîme le mois sinon. Octobre ta première dîme que tu as payé non? Deux semaines tes choses vont s'ouvrir, bam. Après le blocage va commencer. Ou bien un mois, deux mois ça marche. Après, tu es bloqué. Quand tu es bloqué comme ça, là, le premier, la première idée qui vient dans ta tête, arrête la dîme. Arrête la dîme. Parce que les esprits la connaissent que si tu es dans ta génération, dans toute ta famille, tu es la première et la seule personne qui paie la dîme. Tu es en train d'attirer sur toi des bénédictions et des protections extra. Extra. Qui sont en train de creuser les choses qui ont bloqué? Ta mère tes cousines, les cousines de ta mère. Il y a des familles où ta mère et, et tous ses frères ne se parlent pas non. Et tes enfants sont en train, ils ont leur quoi, 20, 22, 23 ans, ils sont en train de faire les problèmes entre eux. C'est une malédiction de ta famille qui est en train de venir sur tes enfants. Donc si tu n'agis pas, je crois que tu connais ce qui t'attend. Tu auras tes 70 ans comme ça, là. tu vas appeler tes enfants, personne ne va même te calculer. Ils auront les problèmes entre eux, ils vont se déchirer. Donc Je reviens maintenant à la jeune femme dont l'histoire que j'ai pris au départ, dont la mère travaillait déjà un peu sur elle. Le travail qu'on a fait sur elle pendant qu'elle était petite, ça a déjà mis une fondation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici dehors pour qui on n'a jamais prié donc on dit jamais assis comme ça, on dit que Seigneur, bénis-moi euh, euh, Blandine-Flore. J'ouvre les portes de Blandine-Flore. Je viens mettre comme ça, je, mets, je donne 500 offrandes, 500 francs ici dans la quête comme ça, là, pour, le, pour le, le, la tête de Blandine-Flore. Je demande que les anges la protègent. Vierge Marie, je viens faire la neuvaine ici, la pour que tu protèges Blandine-Flore. En passant, Blandine-Flore, je prie pour toi, Maintenant, toi, à 35 ans, tu commences à prier pour toi. Tu commences à donner des sacrifices financiers, des sacrifices physiques d'habits ou de ceci. Chaque mois, tu prends les habits, tu à la friperie, tu fous les habits. Tu peux donner dans les orphelinats. Je donne ça comme ça pour restaurer ma vie, pour arranger la vie de mes enfants. Ça veut dire que depuis cinq générations, c'est maintenant qu'on est en train de, de, de, de mettre une armée d'activer, je vais dire. Et le spirituel n'est pas le hasard. Hein. Souvent, tu vois quelqu'un comme ça, vous allez vous demander de l'ongouna ensemble. Elle demande ça pas trois semaines plus tard, on l'appelle, on lui dit Madame, on a, on a accordé. Six mois plus tard, là, les papiers travaillent. Huit ans plus tard, tu es encore là, on n'a pas encore fini avec ton cas. Mais elle demande, ma fille, tu es venue accompagner les gens sur la terre. Je t'assure, si tu checkes dans la vie de cette fille que ces choses marchent. Elle a une grand-mère qui prie pour elle. Elle a quelqu'un, quelque part, qui est en train d'intercéder, d'envoyer les forces positives, protéger cet enfant. Qui part, fait le ouais, que... Je vous dis. Je vous donne tous les cas de figure pour que vous compreniez que Peut-être toi, tu t'es levé, personne n'avait jamais rien fait pour toi. Décide maintenant toi-même que ça va commencer sur moi. Moi aussi, j'aurais l'âme. Et je parle toujours de sacrifice financier en premier parce que. Le jour où Dieu m'a monté la révélation d'acheter sa liberté spirituelle avec l'argent, voilà mon propre... Parfois, je reste aux âges, les questions pour Dieu. Il dit que Dieu, voilà. Et que ça, c'est normal. Il me dit... Si quelqu'un veut manger, il a besoin de quoi? Je dis l'argent. Si on te met en prison, on veut te sortir, on demande la caution. Il faut quoi pour la caution? L'argent. Tu veux acheter la voiture Il te faut quoi L'argent Tu veux les chaussures Il te faut quoi L'argent Donnez-moi une chose Même l'amour Il y a les gars qui vous achetez l'amour de vos filles Il y a les femmes qui vous achetez l'amour de vos gars Avec l'argent Et là il me montre en retour Qu'il n'y a que les chrétiens qui pensent que On va tout acheter là-bas de Avec l'argent Mais qu'on va venir dans le spirituel tu ne va pas sortir l'argent. C'est pour ça que moi, je vous dis-moi la vérité. Je vous dis, cache-toi, tu, tu fais, tu, veux, tu ne fais pas. Ce sont mes sacrifices financiers qui m'ont libéré et qui continuent de me libérer. Il dit toujours, il ne faut pas seulement dire, ça va commencer sur moi. Je n'aime pas les belles paroles que son bataille de l'église on dit, oui, on dit, déclarer ceci, tu dis, tu dis. On dit, déclarer ceci, tu déclares, tu rentres à la maison le soir, tu as faim. Tu n'as pas la nourriture pour dormir pour manger dormir. C'est chaud. Tu cherches le boulot depuis six mois. Si tu viens, tu as besoin de boulot. C'est ce qu'elle va te demander. Fais une offrande. J'ai une fille qui m'a regardé sur la vidéo aussi l'autre jour. Elle me dit que je lui ai dit de venir à ma cape. Je ne sais pas si elle lui a dit de venir. Mais elle est venue. Elle arrive. Elle dit que ma chérie pour le fait que tu as cherché l'endroit tu es venu Même quand tu elle hey, pleurait l'argent, je n'ai pas l'argent quand tu l'as regardé comme ça tu vois sur son visage les voiles noires ou les cabossages il dit que ma chérie sur toi là il y a tellement de travail à faire mais je vois que tu as tu ne veux pas rester dans le trou là où on t'a mis, tu as la volonté tu veux sortir de là quand on a fini de faire le lavage tout le monde je dis à tout le monde on va faire un don à l'orphelinat tout à l'heure. J'ai passé la l'assiette. Il dit déposez là votre argent, vous priez sur ça. Même la fille qui est venue, elle disait qu'elle n'avait pas l'argent. Elle a sorti, dis, ah, bah, mis, frank, elle disait c'était 1000 francs qu'elle avait donné, je ne sais même pas. Elle a mis dans la quête là-bas. Il lui dit si elle ne te dit pas ce qu'il faut pour que tu sortes du trou où tu es, tu vas continuer à rester dans le trou. Je vous apprends à prier sur l'argent que vous donnez aux gens. Chaque mois, tu peux choisir même quatre neveux dans ta famille. Tu envoies l'argent de baigner. Tu sais que ça ne va rien te coûter. En envoyant, tu peux que Seigneur, comme je m'occupe de ces enfants-ci. Le mois prochain, je voudrais encore avoir plus. Pour m'occuper encore de plus d'enfants. Je vous assure, si votre argent ne pas le mois-là, l'orphelinat, vous envoyez n'importe quand. Chaque fois que vous envoyez, si c'était sur Paypal, vous précisez que c'est pour l'orphelinat. Le don Paypal, je me demande don à l'orphelinat. Dès que je vois, on envoie l'argent. Et ça fait peut-être une semaine y avait cinq enfants qui étaient à l'hôpital et étaient malades Donc c'était très difficile sur elle. Donc je crois que pour la, on avait cotisé. La, la collecte qu'on a fait la salle de comme 100 000. On a envoyé ça. Ça a quand même aidé. parmi nous, que Dieu ne peut pas permettre qu'on te fasse quelque chose. Parce que trop de vies dépendent de toi. Si tu traverses, tu pars en Espagne, tu vas pas aider seulement ta mère. Et c'est à partir du Maroc que tu vas commencer à aider les gens-là. Souvent, même si tu as seulement 10 000 pour le sac de riz, envoie Tu dis, allez à l'offrinat, trouver un offrinat au quartier. Va te donner ça aux enfants là-bas, mon nom. Apprenez à ouvrir vos portes. On te voit, tu es là. Tu es dans les alcools tous les jours. Tu es en bois de nuit. Après, tu dis, ma vie ne va pas, ma vie n'avance pas. Pourquoi Dieu va t'aider? Tu dis que certains parents n'aiment pas qu'on aborde le sujet de la spiritualité. Moi, personnellement, hein, c'est des choses que je ne discute pas avec mes parents. Elle et mon père, surtout, parce que ma mère, elle, elle est déjà décédée. Donc, je travaille avec elle à partir de là où elle est. Mon. mon... Moi, j'étais dans les blocages plus, plus. Hein. Quand j'ai trouvé ma voix. Je ne... De tout c'est que quand vous connaissez un petit truc, vous essayez de convaincre tout le monde. La spiritualité c'est quelque chose de très intime. Tu peux venir, tu montres à quelqu'un. Demain la personne dit que c'est toi qui l'a détourné, c'est toi qui l'a amené, on l'a escroqué, c'est toi qui l'a... Donc c'est pour ça que l'affaire de spiritualité c'est très personnel. Et il y a même des personnes que tu peux commencer comme ça... Je suis dans ma phase où j'ai déjà fait tout mon travail. Je suis en train de monter. Toi, tu es dans la phase où tu es en train de couper les racines de tes baobas. On passe six mois. Tu vois comment ma part a fait commenter Mes choses entrent. Mes choses entrent. Ta part, ça sèche. Ça sèche. Tu arrêtes même de payer même encore ta dîme. Même le petit qui a la dîme là, tu ne payes pas. Et à un moment, tu te décourages, tu commences à te dire que j'étais trompé. Je dis que non, j'ai commencé. Ça fait 10 ans que j'ai commencé. J'ai des personnes que je côtoie personnellement, on veut dire au quotidien. Certaines de mes employés peuvent leur dîme, mais d'autres ne payent pas. Et je ne vais pas vous mentir, je vois la manque de Dieu sur ceux qui payent leur dîme. Ceux qui ne payent pas la dîme sont train de souffrir ils te... Oh madame on peut payer l'avance de salaire j'ai des problèmes Madame ça ne va pas à la maison J'ai mes emplois que je sors le salaire je leur donne Comme ils, ils écoutent mes enseignements Ils prennent encore 10% ils viennent et me donnent Que madame bénisse ma dîme J'ai même ma main sur ça j'ai béni et j'ai dit voilà je prie Parfois, ils ont payé un mois, le mois d'après, ils ne payent pas. les deux mois-là, ils souffrent. Et c'est un chemin qui est tellement solitaire que n'essaye pas d'entraîner quelqu'un avec toi. Même quand tu es avec ton mari, ton mari a son chemin, tu as ta part. Tu passes deux heures par jour à m'écouter. Quelqu'un ne m'a jamais écouté. Avec toute la foi que tu as eue en m'écoutant là, tu crois que tu vas aller lui dire quoi jusqu'à ce qu'il va comprendre, il va faire, vous allez avoir les mêmes résultats. C'est impossible. C'est pas possible. Principe qu'avant j'écoutais, je blague avec. Je fais un mois, je ne fais pas, je, fais, je ne fais pas. et Chaque mois, si tu es vigilant, l'esprit va te révéler ce qu'il a fait. Peut-être le mois-ci, il va te dire, va peut-être au village, tu dois nettoyer la tombe de, te, de, de, de tel Oh, Il y avait euh, un enfant que ton père avait eu avec telle femme. Après il a abandonné la femme là. Elle est morte. Il faut que tu partes là-bas pour, pour, pour, pour nettoyer la tombe de la femme là. C'est ça qui est train de parler sur toi. Donc tu as passé tes cinq derniers mois dans les lieux à nettoyer, au village. Où. Tu envoies le mois si tu as un peu d'argent, tu envoies 100 euros, on peut en faire. Le mois prochain, tu envoies 100 euros, on peut en faire. Un moment, tu restes comme ça, tu vois le boulot de 3000 euros le mois là que tu cherchais depuis. On t'appelle, on te dit, madame, vous commencez quand mais je n'ai même pas le diplôme On dit non madame ne vous dérangez pas On va vous former sur le boulot 3000 euros le mois Après tu montes à 3500 Après 4000 Donc celle qui disait que son fils est au Maroc Vos enfants Faites beaucoup de travail pour vos enfants Parfois ton enfant ne comprend pas Il ne connaît pas Toi tu connais tu écoutes mes vidéos Tu vas envo envoyer souvent à vos enfants S'ils il veulent, les écoutent. Maintenant, toi, la mère, c'est ton devoir d'aider cet enfant. Ne fais pas comme les mamans qu'on connaît là. L'enfant échoua, je t'avais dit. Non, non, non, non. Il y a même le genre de mère que. Elle t'envoie seulement que. Lèche l'autre là, mets en bas de ton pied, fais comme ça. Boule l'autre là, tu bois trois jours. Ou de le thé de désenvoûtement là tu envoies l'enfant Boussa tu bois pendant six jours oh, la mère la dérangé. tu as bu oui la mère les hommes comme ça là quand ta mère meurt tu confirmes le code tu pleures comme ça quand t'as pas vient. Ah, ton père vient à sa femme ta, sa femme est africaine et très spirituelle respectueuse et véridique oui. On ne porte pas quelqu'un sur son dos dans le spirituel. Et, euh, tu vois, parfois, voir un couple comme ça. Là, et quand c'est l'homme qui n'a pas le bon travail comme ça, là, il va commencer à, à, à frustrer parfois la femme. Alors que c'est ces choses qu'elle applique. mon Wilfried Fosso. Si tu es dans quelque part, on te dit que tu es dans la secte. Que les gens disent ou qu'ils ne disent pas. Est-ce que les gens-là te donnent l'argent